Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène de prononciation. Euh, c'est quelque chose d'un peu spécial, c'est une question d'accent, euh, mais c'est pas une question de niveau de langue, c'est juste un marqueur régional. Euh, on fait ça au Québec, au Canada, mais pas en Acadie et dans certaines régions de France. Donc, ça s'appelle l'affrication du T et du D devant le I et le U. C'est quoi cette bébête-là? C'est tout simple, c'est quand on dit « petit » On dit comme moi je l'ai dit si on est canadien et canadien. Donc, petit, petit. Donc, c'est comme si on met un petit s après le t. Je vais vous donner des exemples tirés de la vidéo Veliko Tarnovo capitale médiévale de la Bulgarie. Et aujourd'hui, je vais parler seulement du ti, mais ça se fait avec ti, tu, di, du. Donc, je dis le quartier des artisans. Donc, en français, sans cette application, ce serait dans le quartier des dans le quartier des artisans, c'est difficile pour moi. Dans le quartier des artisans, euh, je dis aussi des petites collines, une petite machine. Donc petite colline, petite machine, petite colline, petite machine. Et le dernier exemple, je dis on continue à monter, on continue, on continue. Alors voilà, c'est tout.